On est toutes les deux très positives et on, on se ressemble oui. beaucoup. On, on, on vient toutes les deux d'un peuple quand même très persécuté. Et je crois que ça mmh. fait qu'on a une telle gratitude d'être vivant oui. et on, on est heureux d'avoir survécu et de vivre. Mmh. On je, je, en, en partage beaucoup de choses avec Rose, on est vraiment des âmes sœurs. Oui. Euh, Mais qu'on n'a euh, pas le sœur les sœurs et les frères et, et une, une famille, grande famille heureuse, les livres aident, <rire> ils donnent un sentiment familial. Je, je suis, suis une lectrice oui. boulimique, comme je oui. suis boulimique, de tout, euh, de, <rire> des gens, de la bouffe, de, des livres, je lis, je lis, je lis. Ah, j'ai toujours, oui. toujours écrit, ne serait-ce que mon journal intime, dès que je savais écrire. Oui. Toujours, toujours Faites écrit. petite tes Shakespeare. Et, et, et les beaux cadeaux de la vie, c'est une idée, oui. quand on a oui. une idée, alors oui. formidable, formidable. Oui. L'autre jour, par exemple, j'ai perdu mon nœud. Et, et j'ai pensé à une petite fille qui perdrait son nœud et qui va chercher, chercher, chercher avant sans doute de se rendre compte qu'elle était dans ses cheveux. Je disais quand j'étais plus modeste, je ne pensais jamais que, que, que je vais être écrivain, c'était trop grand pour moi. J'admirais vraiment les écrivains, mais je pensais que je vais devenir... Euh, Institutrice, ça c'était un grand rêve, et dans les pauses, dans les de récréation dans la ré Je voulais peut-être écrire un livre. <rire> Quand je serai grande. On a de la chance nous, des, les écrivains de jeunesse, parce qu'on va beaucoup dans les classes mmh. et je pense qu'on apporte un peu de joie et de mmh. donner l'idée de la création aux enfants. Euh, ah, on ne sait pas ce qu'ils vont mmh. devenir, cette génération qui n'a plus de main, ils ont juste le téléphone. J'étais dans le métro ce matin, il n'y avait pas une seule personne qui, qui ne regardait mmh. pas le téléphone. Mais vous savez, dans les classes, quand on dis ça, c'est la meilleure chose au monde quand il rit. Je serre, je suis tellement heureuse quand elle rit, même une petite souris me donne un sentiment que je ne peux pas changer pour rien. Le plus beaux compliments, c'est toujours, euh, euh, et ça revient souvent, Ah, c'est le seul livre que j'ai lu jusqu'à jusqu la fin. Oui, oui. Et là, bon, oui. c'était une conquête, on a séduit oui. quelques... Oui. Alors, ça fait vraiment plaisir et c'est toujours un enfant totalement non-lecteur. Et, et puis, ça que j'admire avec Susie, vraiment, c'est ta professionnalisme. Elle, elle prend un sujet, elle le mange comme un bon fruit et on le sent si bien comme c'est comme bon quand on le lit. Et c'est vraiment la joie dedans. Peut-être j'aime, moi, en rose. Moi. Moi. Oui. Parce que on est tellement <rire> pareil. Je, mm. je vois la même euh, une humanité. C'est c'est unique, Rose. Euh, on n'a pas un autre écrivain comme Rose. Elle elle entre au cœur de l'amitié. Et son mm. c'est mon amie. – Et c'est ça, on a tous les deux beaucoup, beaucoup, parlé d'amitié dans le livre, parce que c'est quelque chose d'incroyable, quand ça arrive. Parce qu'il y a naturellement beaucoup d'amis, mais l'amitié qui est presque l'amour, ça, ça c'est quand ça brûle un peu. Elle ah, est très différente, parce oh. que Rose est une vraie perfectionniste. Oui. Et moi, mon mari m'a dit que ma plus grande qualité, c'est que je ne suis pas perfectionniste, oui. et je que je suis une imbécile heureuse. Ça. Je fonce. Non, et moi. dans un de mes livres, Margot dit, Fonce et tais-toi ». Bon, c'était toi. Moi, j'écris une phrase et je le trouve génial. Mais parce qu'elle est géniale. Et <rire> moi, je suis pas géniale. Il faut travailler. Travailler, écrire, c'est notre oxygène. Et... Exactement. On peut pas respirer sans écrire. Si on est, si on a commencé ça, c'est comme, c'est comme. Il faut toujours avoir une livre de. Finir. Je suis heureuse de lire le livre Suédois de Rose <rire> en français avec l'accent américain. <rire> bien. Chapitre 1. Il est tard. Pourtant, Dune n'arrive pas à dormir. Certains comptent les moutons, mais pas elle. Dune compte. Toutes les fois où elle a été heureuse. <rire> la fois où, alors qu'elle était petite, son cousin souvent lui a donné une grenouille. <rire> la fois où elle a réussi à nager trois brasses sans se noyer. Et la fois où elle a eu un cartable pour sa rentrée à l'école élémentaire. Elle a tenté depuis si longtemps ce cartable. L'été lui avait semblé très long. Elle avait tellement envie d'aller à l'école. Elle